Tu as de la chance de te trouver parmi nous. Que quelque chose soit clair. La première sortie de piste, c'est retour au tribunal. Est-ce que c'est clair Ouais. C'est quoi ton prénom Nicolai. T'as fait d'autres foyers, toi Non, je connais qu'ici. Le cœur noir des forêts, c'est... Euh, c'est un film où on peut se plonger vraiment euh, sur euh, un couple de personnages, euh, qui vont ensemble en fait euh, sortir de leur foyer, c'est de fonder une famille qu'ils n'ont pas pu avoir euh, et trouver euh, l'amour à leur façon. Je vous conseille d'aller le voir parce que oui, une bande son incroyable, euh, des images euh, aussi super et, euh, et voilà. Puis moi, j'ai essayé de donner ce que je pouvais euh, dans l'interprétation et, et la réalisation est incroyable de Serge Mirzabekian Donc, euh, non, je pense vraiment que c'est un très bon film. Alors on se connaît depuis... Elsa avait 6 ans, donc ça fait 13 ans. Donc sur, on s'est rencontrés sur un court-métrage de Philippe Lamench, qui s'appelait euh, « A Bar Spoon ». Et donc, euh, où je tenais le premier rôle, c'est un, un ex-réfugié qui avait été dans un camp et tout ça, dans, dans un ex pays de l'Est. C'est une histoire qui, qui, qui est vraiment sort, sort d'ordinaire. Et donc Elsa jouait une petite fille qui courait dans tous les sens, dans l'escalier, les escaliers, etc. Et puis avec une autre bande de gosses qui avait un rôle assez intéressant au final sur le, sur le film. Et donc euh, voilà, j'ai eu directement un coup de cœur pour elle. Et puis après on, on s'est un petit peu plus perdu de vue jusqu'à ce qu'elle qu'elle joue dans clem et tout ça. Puis on s'est revu il y a 3 ans, 4 ans. 4 ans maintenant je pense. Ouais. et puis depuis euh, lors, oui, je, je, je la suis. Et puis maintenant on est voisins, donc euh, ce qui nous permet de, de travailler ensemble de temps en temps. On s'entend bien hein, en fait euh, en tant que personne, euh, même professionnellement, enfin en fait sur tous les plans. Mais voilà, moi je le vois comme mon mentor, mais à la fois comme mon, comme mon ami, et puis euh, comme un papa de cinéma. Donc vraiment, il y a, il y a plein d'étiquettes que je pourrais les mettre dessus. Et ouais je pense qu'on bosse bien ensemble. Donc, euh, c'est cool d'avoir quelqu'un en fait, qui peut nous aider pour euh, répéter une scène ou même juste parler en fait, de, de notre métier parce que ben, pour mieux comprendre le. Enfin, il n'y a qu'un acteur pour comprendre le métier d'acteur, vraiment. Donc, euh, voilà. Ce qui, est, ce qui évidemment explique aussi que la différence d'âge d'expérience euh, n'existe quasi pas dans la réalité entre nous, puisqu'il n'y a qu'un acteur pour comprendre un autre acteur. Je rajouterais aussi que, dans, en ce qui me concerne, pour répondre à la question que vous n'avez pas encore posée, mais j'anticipe, j'ai aussi besoin de transmettre et je trouve la transmission, c'est essentiel. Surtout quand on arrive à mon, exp... à mon âge, avec mon expérience. Sinon, le, le métier d'acteur, c'est presque de l'onanisme. T'as vu, j'ai tourné là-dedans, t'as vu mon Instagram, j'ai donné le clap de la fin du film, ok, bon, c'est bon. C'est pas ça le, le sens, de, je crois, du métier. Et pour moi, c'est essentiel de transmettre en toute humilité. Bon, J'essaye d'apporter un petit peu mon écho à la carrière d'Elsa comme je peux. Et puis, et puis aussi, voilà, comme elle a dit, on s'entend très bien, quel que soit l'âge, on est, on est d'accord sur plein de choses. On a toujours le plaisir à partager ces moments ensemble.